Si on veut qu'une démocratie puisse remplir son rôle, elle doit pouvoir le faire en toute transparence, et cela, quelles que soient les circonstances. Or, avec les normes de protection contre la pandémie, les séances du conseil général de la Chaux-de-Fonds ne sont plus accessibles au public. En dehors de cette situation si particulière, on peut imaginer que des personnes malades ou des personnes à mobilité réduite, ou encore des personnes qui n'habitent pas à la Chaux-de-Fonds mais qui s'intéressent à ce qui s'y passe, aimeraient pouvoir assister au débat de notre conseil. En dehors de cela, ce serait aussi un moyen de faire en sorte que la population s'intéresse à nouveau à la politique locale. Enfin, ce serait aussi pour nous un moyen d'entrer de plein pied dans le XXIe siècle. C'est pourquoi nous demandons au Conseil communal d'étudier les moyens pour que les séances du Conseil général soient diffusées en direct sur Internet, comme ça se fait d'ailleurs depuis quelques temps au niveau du Grand Conseil.